beaucoup de précautions pour sortir lui salut tout le monde j'espère que ça roule on se retrouve sous le soleil des Bahamas aujourd'hui il est à peine avant 13h moi bon, je suis à la bourre comme d'hab mais je me suis levé pour un apéro euh, je me reconnais pas je devrais pas être en retard oh le temps de merde il n'y avait personne au carrefour d'avant, là du coup c'est un peu chargé, ça me choque toujours moi, les routes chargées en semaine à 13h, Attendez hop, petit coup de clean, c'est quand même euh, incroyable. Le camion il voulait tourner, j'avais pas vu son clignotant, mais je crois qu'il l'avait déjà, Marc. Mais bon, je te lui dis merci. coup d'essuie glace la nouvelle mégane est quand même sublime Les voitures françaises là ces dernières années elles sont entre Peugeot DS Renault Alpine hein, même pas mal merci Oh, la visière c'est catastrophique, faut que je remette de l'anti-pluie. Je vois rien, vous ça doit être pareil. Hop là, petit coup de dessus-glace. Ah, non, ça s'est tomber, je vois rien du tout. Fou, pas mal. RS3. Bon, sur la couleur, on aurait pu faire un autre choix, mais ça se démarque. Oh, j'ai qui notre chauffeur, c'est le meilleur. Qu'est-ce qui se passe? J'ai quand même une vie particulière. Je viens de me lever, j'ai pas mangé, je me dirige vers le boulot pour un apéro au boulot. Je commence à avoir les pieds trempés, mais j'ai un sèche chaussures au boulot, donc c'est pas très grave. Allez, bonne journée à moi, même si dans quelques secondes... On rentre à la maison en vrai. Ah, la magie du montage. C'est que tu peux partir là-bas aussi. Hein ah ouais Ouais. Ça a très les coups. Putain, ça a coups. Bah avec les cheveux, euh, ouais, j'ai pas le choix. Enfin, je, dis, je, je pourrais, mais c'est chiant quoi. Puis là, au moins, ça tient chaud, tu vois. Ouais, bah ouais. Là dans le cou et tout. Ça fait pas trop avec le casque Ça va. Ça me un peu, en ai ouais. Quand en pleine journée quand les cheveux ils ont bien gonflé ça me serre un peu la tronche ouais mais là ça va tu vois Ouais T'inquiète je le connais je connais très bien T'as eu une formation à faire quand même Putain c'est vraiment cadeau Ça va Romain <rire> Ferme la visière déjà Elle consomme beaucoup ou pas Celle-là Non 3 ou 4 litres, ça dépend comment je conduis 4 litres au 100, pas plus Pour l'assurance Ouais Putain eh, Bon travail hein. est Bon travail j'en suis presque jaloux, quoi. On rentre en compagnie de collègues et on ne prend pas le périph parce que, euh, déjà, lui ne peut pas aller dessus et en plus, euh, il est fermé au bout d'un moment, donc, on va longer la scène enfin on rentre avec, euh, on habite chacun chez nous hein, mais il se trouve qu'on va partager un bout de route quoi. c'est une Super Soco d'ailleurs et ça tombe bien puisque mon concessionnaire et partenaire Suzuki La Défense est aussi revendeur Super Soco <rire> on croirait que c'est fait exprès, je vous jure que pas du tout d'ailleurs il ne l'a pas acheté chez toi Henri mais je te l'envoie parce qu'il a un, un devis de changement de pneus machin et tout qui me paraît hallucinant. Donc euh, tu vas regarder ça avec lui. Voilà, messieurs, dames, si vous voulez, un véhicule super soco. Henri, à Suzuki La Défense, se tient à votre disposition. Vous tournez là, vous Ouais, moi je vais tout droit. Bonne nuit les gars. À la prochaine, tiens-toi bien. Oh mon pauvre Oh, ça va vous avez fière allure là ouais. <rire> Non bah Ça va la Oh le putain, putain je vais me le faire lui. Bon allez, bonne nuit les copains, faites gaffe C'est ça l'amitié, c'est partager un bout de sel trop petit à 1h38 du matin parce qu'on habite à côté. C'est beau, c'est des belles valeurs. Mais du coup, j'ai pas fait un choix stratégique parce qu'en passant par là, c'est le chemin le plus long sans, sans passer par le périph. Or, j'ai une monstrueuse envie de faire pipi. Salut Yaya. Il faudrait que je m'arrête chez toi en fait quand j'ai envie de pisser Yanis. Ça me rendrait grand service. Oh putain, c'est bien sombre. Oh c'est trop beau Ah ouais, lumière en scène On en a parlé C'est un truc dans le parc Je me renseigne Parc de 5 loups d'ailleurs Faut que je vérifie si j'ai ma carte bleue Aïe, j'ai fait mal au doigt. Je crois que Putain Je crois que je laissé au boulot Coup dur mais c'est France Télé ici Trop bien, ça doit des, des studios euh... annexes. Ah, Attends je vais regarder quand même Ça me stresse cette histoire des cartes bleues Qu'est-ce que j'en ai foutu, putain oh, elle est là Ok On est sauvé La YouTube Money Est préservée C'est beau la nuit quand même. Hein. C'est un privilège. Je me... Oh non, c'est fermé me disent-ils. J'allais dire je me laisse tranquillement embarquer sur la droite de la route mais je vais louper ma sortie. Mais de toute façon je crois qu'elle est fermée donc on va faire comme l'autre jour. Ou qu'en fait on s'est rendu compte qu'on connaissait le bon chemin et qu'on l'empruntait pas depuis le début. À savoir ici. Ouh. Et puis là... Oh, putain, les plaques qui dépassent là, pas ouf Et voilà Il affiche plus, ça arrive lui Impossible de savoir s'il si lui reste ou quoi Et avec le froid là, l'envie de faire pipi, pa pa pa j'ai l'impression que vous n'avez pas vu la couleur, j'ai l'impression que ça me met des coups de poing dans la vessie carrément, c'est horrible Heureusement que j'habite pas plus loin, je pense que j'aurais réchauffé le haut de mes cuisses. voilà Ah bah je suis arrivé, bah, merci beaucoup d'être resté jusque là, euh, là je vais me rentrer, il faut que je montre les deux vidéos celle d'hier que vous avez déjà vu mais que j'ai publié avec du retard parce que j'ai monté avec du retard donc voilà, merci d'être resté jusque là. Si vous voulez un véhicule électrique, vous allez voir Henri. Si vous voulez un véhicule thermique, vous allez voir Henri. Si vous voulez passer un moment, vous allez voir Henri. Voilà, à demain.